good מorgen אליהי דן לesusר אודיו לולו אברהם מרדכי בן יצחק בן פנחס דה'ד בןfortuna מזאלרית נדבור ר'בתสเตרנט סיקור אברהם נורח בני יודית וירא חלפרל ב'ת ריבקה בתורח שאר חולי ישראל. אם vous souhaitez aussi d'aller une prochaine tude de micha nous étions une séparation de vote. Perik zayin mishnagim elam ma d'iradi shto be'echad mikol Rabbi אומר Mishnah avec le même principe que la Mishnah précédente, on va tout expliquer, mais et on commence par traduire d'abord. Amadir sur celui qui prononce, qui exprime le vœu, qui interdit à sa femme par enfin, les sourds de Nédarim, « Shalotit kachet bechad mechol aminim » qu'elle ne se, littéralement, qu'elle ne se maquillera pas, qu'elle ne s'entretiendra se, pas avec euh, une des espèces. En fait, elle s'interdit qu'elle ne va pas se parfumer, elle ne va pas s'entretenir. Elle a eu un coup de colère face à sa brosse qui s'est cassée. Elle a dit, j'en ai marre, je ne veux plus me maquiller. Donc là, elle a fait prononcer le vœu, et il y a marqué que Yossi est en tout bas. Tout de suite, le mari devra divorcer sa femme, tout de suite, on ne le laissera pas. On parle toujours, selon principe de la méchante précédente, on va expliquer, d'accord, mais pour l'instant, je le dis, qu'elle a la prononcé et lui, il l'a maintenu. « Rabbi Yossi, Omer, Baniyot et Rabbi Yossi. » dit que non, ça n'est pas un coût. « Baniot nathan Dans les notes, c'est s'il n'a pas donné aucune limite. Mais « Bah Shirot, Et pour les riches, on va lui laisser 30 jours de sursis. On explique de quoi on parle. Même principe. Un homme, j'ai la possibilité d'interdire ce qui est à moi, à vous, mais pas ce qui est à vous, à vous. D'accord Selon ce principe. Ma femme, je peux interdire ma femme, comme on l'a vu dans la vision précédente, qu'elle ne va plus profiter de moi pendant 30 jours. Selon certaines règles, selon certaines limites, je peux lui interdire qu'elle ne va plus profiter de moi. Mais là, je ne peux pas interdire à ma femme qu'elle ne va plus manger des fruits ou qu'elle ne va plus se maquiller. Ce n'est pas mon maquillage, c'est à elle, je ne peux pas l'interdire que tu ne tiras plus profiter de maquillage. Là, j'interdis qu'elle ne prend plus le maquillage, même le maquillage de sa voisine, elle ne prendra plus. Donc en fait, on parle que c'est pas la ce n'est pas le mari qui a interdit le maquillage à la femme, mais plutôt que la femme, elle s'est prononcée un vœu sur elle de s'interdire le maquillage et de s'entretir, d'accord maquillage, parfum, entretien, euh, d'accord, esthétique, et elle a, elle a eu un coup de colère et elle a prononcé un vœu, et ce qui se passe c'est que moi j'étais à côté, je lui dis tu sais quoi, j'adhère, j'agrée le, le vœu, je le valide, ah tu valides le vœu, là c'est bien sadique, depuis tout de suite, pourquoi tu lui fais un coup, elle va se fâcher, elle prend mal les choses, elle, euh, ah, d'accord c'est fréquent, les gens qui s'énervent, il parle beaucoup, mais en fait elle n'a pas envie d'abord que, que, que ça se réalise qu'elle prononce. Sur un coup de colère, elle le dit. Mais son mari, lui, il a sang-froid. Et lui, il est en train de valider ce dire, il est en tort. Il doit annuler le vœu tout de suite. À la limite, même psychologiquement, vous savez bien, la femme, elle attend que le mari lui dise, mais non. Et lui il dit, ouais, t'as raison, tu sais quoi, reste moche, on en a marre de toi. Alors là, c'est violent. Elle accepte mal, donc dans ce cas-là, l'endroit de Yotsi Veten Toba. Elle, elle, elle sera en droit de réclamer qu'il la divorce tout de suite et qu'elle lui paye la D'accord Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Le deuxième avis, c'est Rabbi aussi qui nous dit ah non. Il nous dit, écoute, viens, on va l'éviter, on va faire un petit peu d'ordre. Cette fois-ci, bon, j'imagine qu'il y aura Rabbi Oudah qui va être relais, qui va nous dire encore une fois pour les Israël, Kohanot, Kohanot. Mais Rabbi aussi vient avec une, une autre approche. Il dit, écoute, une femme, elle peut se passer pendant un jour de maquillage ou d'entretien. Mais même mieux que ça. Chacun, selon son rang social, et en fait, il nous dit comme ça, écoute, les riches, elles peuvent supporter pendant 30 jours. Ce n'est pas à la fin du monde si elles ne se maquillent pas pendant 30 jours. Parce que pendant 30 jours, il lui reste encore les restes. Ses habits, ses vêtements, hein. S'impliquer, je ne sais pas, euh, le il parle de bosème, de, de parfum. Elle elle D'accord, j'imagine qu'ils mettaient leurs parfums pour pouvoir... Ils n'avaient pas de parfum comme à notre époque, qui tenaient tellement longtemps, j'imagine. Donc, pour pouvoir, euh, elles elle devaient mettre le, le, leurs vêtements, des parfums dans les habits, pour que les habits les odeurs. Et donc, dans ce cas-là, pendant encore 30 jours, elle peut encore tirer selon l'odeur qu'il y avait dans les vêtements, et donc c'est pas considéré qu'il fait quelque chose de très méchant, d'insupportable. Pendant 30 jours, elle peut supporter parce qu'elle va avoir encore les restes de son dernier entretien. Ça, c'est pour les riches. Et pour les pauvres, alors les pauvres, eux, ils investissent moins, mais de temps en temps, ils veulent se faire plaisir quand même, au moins une fois par an. Donc, dans ce cas-là, il nous dit, il revient aussi, il nous dit, écoute, ça dépend en combien de temps ça va durer cette histoire. Pendant pour les pauvres, c'est s'il a donné aucune limite, mais sinon, s'il si donne une limite de jusqu'à 12 mois, il dit, t'as raison, je maintiens, mais pour, que pour 12 mois, alors dans ce cas-là, il sera impossible. Euh, s'il a aguerré le, le vœu de sa femme, il ne devra pas la divorcer pour autant. Et pour les femmes, pour, pour les pour la bah, autre, pour les femmes riches, ça prend 30 jours, d'accord C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatslacha, Koloutus.